Bonjour, pour ce cours, on va parler un peu de, essentiellement d'ailleurs de conception objet et on va regarder ce qui est l'essence du dispatch ou de la liaison tardive dans les langages à objet. Donc ce cours prend Faro comme exemple et c'est agréable de le voir que Faro est bien implémenté mais il y a une forte généralisation possible qu'on verra dans le cours qui suit. Donc commençons. Donc si on regarde les booléens. Les booléens dans Pharo, c'est tout ce qui est a de plus basique en fait. Hein. Vous avez euh, des opérateurs booléens qui sont gloutons comme et, and, not. Vous avez des opérateurs paresseux comme hors de point qui vont évaluer leur argument que si nécessaire. Vous avez aussi, euh, vous avez aussi les conditions, hein, ce que on verra dans un autre cours. Donc c'est bien implémenté, mais il n'y a rien de fantastique euh, ou de spécifique. Maintenant, la semaine dernière, je vous avais demandé de faire un exercice, je vous avais posé trois questions. En fait, c'était. Je vous demandais comment est-ce qu'on implémente Note, comment est-ce qu'on implémente Or, et pourquoi, et ça c'est la question la plus importante, pourquoi est-ce que je posais ces questions. Donc on va d'abord répondre aux deux premières, et puis dans la séance qui suit, je répondrai à, à la question 3. Donc l'exercice, c'était vraiment bah voilà, j'ai False, si j'envoie le message Note à False. Ça va me rendre true. Si j'envoie le message note à true, ça va me rendre false. Et j'ai des objets. Comment est-ce que j'implémente ça Donc, je vais vous d'abord vous donner une indication. La solution ne contient pas de condition. En général, vous arrivez à avoir une solution qui a une condition, mais moi, je vous assure que la solution que je propose, ou que Faro implémente, en fait, ne contient absolument aucune condition. Ou conditionnelle. Donc, vous n'avez pas de if dans la solution. Donc réfléchissez un peu pour voir si ça vous donne une idée. En général, ça ne marche pas trop, hein, ce, ce genre d'indication. Ce, ce Donc je vais vous donner une deuxième indication. En fait, la solution, elle a trois classes. Donc elle a, elle, elle a la classe booléen, qui, qui est une classe abstraite. Elle a la classe true et la classe false. Et l'objet booléen true, c'est l'unique instance de la classe true. Et vous voyez la différence. Hein, euh, Petit true. Donc l'instance TRUE commence par un petit t, et l'instance false commence par la classe FALSE commence avec une, une majuscule. Et FALSE est l'unique instance de la classe FALSE. Donc qu'est-ce que ça donne sur un schéma Voilà, On voit bien, TRUE est instance de la classe TRUE, FALSE est instance de la classe FALSE. Donc normalement, avec cette indication-là, vous devriez me dire « Ah bah oui, c'est évident, la solution elle doit être comme ça ». Donc Je ne sais pas si vous la voyez, on va la voir dans un moment, je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc la solution, c'est finalement, je ne vais pas parler de la solution, mais de réfléchir de comment est-ce qu'on exprime finalement un choix dans un langage à objet. Ben, un choix, on l'exprime en définissant des classes avec des, des interfaces qui sont compatibles, avec des méthodes compatibles et en envoyant un message à une instance. Donc là, c'est ce que j'ai illustré. Quand je fais X open, je vais choisir la bonne méthode associée à X. Ça veut dire que si c'est un fichier, ça va ouvrir un fichier. Si c'est une fenêtre, ça va ouvrir une fenêtre. Si c'est un outil, ça va ouvrir un outil. Et donc, on voit la méthode va être sélectionnée suivant la base de la classe de X. Et donc, comment avec cette indication, on peut maintenant avoir la solution ben, On va l'implémenter comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'implémente la méthode note dans la classe false et dans ces cas-là, je rentre où J'implémente la méthode NOTE dans la classe TRUE en rendant FALSE. Donc de manière visuelle, on obtient ça. Et donc vous voyez que la solution n'a pas de condition explicite. J'utilise pas un IF à l'intérieur de ce genre de choses. Donc comment ça marche ben, Ça marche comme ça, ça veut dire que quand j'envoie le message NOTE, ici, où est-ce que je recherche la méthode NOTE ben, Je la cherche dans la classe du receveur. Donc TRUE est instance de TRUE, donc, ah bah tiens, c'est cette méthode-là qui va être exécutée, qu'est-ce que je dois faire Je dois rendre false. Ah bah tiens, ça marche. Ah, maintenant j'ai un autre, j'envoie le message à l'instance false, je cherche où dans la classe de false Hop, c'est ce note-là qui va être exécuté, donc ça rentre où Donc j'ai bien implémenté mes booléens, la négation de booléen avec deux méthodes, sans avoir besoin de conditions. Donc on peut regarder aussi l'implémentation de la de la super classe. Hein. La classe booléen est une classe abstraite. Elle a deux sous-classes qui vont implémenter les opérateurs euh, qu'il faut. Et en, en Pharo, on va exprimer que, est une méthode que note est une méthode abstraite sur booléen en utilisant le message self-subclass responsibility. Bon, ça c'est juste de l'aspect Pharo de la chose, mais c'était juste pour être complet. Donc maintenant, normalement, vous devriez avoir compris comment vous pouvez exprimer le comportement de or. Donc je vais vous laisser un petit moment pour exprimer ça. Là, l'idée, c'est que vous allez devoir définir une méthode qui va prendre un argument de plus et qui, suivant la valeur de cet argument, va euh, rendre la bonne chose. Et encore une fois, parce que là, souvent, vous allez dire « Ah, bah il me suffit que j'ai une condition ». Mais non, c'est ça le truc. Là, encore une fois, vous n'avez pas besoin de condition pour implémenter or. Donc, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Normalement, vous auriez dû préparer l'exemple, l'exercice. Là, je vais définir or sur la classe boolean abstraite, comme une, comme une, comme une méthode abstraite. Très bien. Et puis, bah, sur la classe false, bah, je le vois, en fait, hein, c'est écrit sur la classe false. Le receveur est de la classe false. Qu'est-ce que je dois rendre Ah bah tiens, quand c'est true, je rends true. Quand c'est false, je rends false. Et quand c'est n'importe quoi, je rends n'importe quoi. Donc, ça veut dire, je rends l'argument. Donc là, l'implémentation sur la classe false de or, c'est rendre l'argument qui est passé. Et c'est exactement ce qu'on fait. De la même manière, si on regarde sur la classe true, bah, c'est expliqué. C'est expliqué là. Quand j'envoie or au receveur true, bah, je rends le receveur. Donc là, je rends true. Et vous voyez, encore une fois, je n'ai pas de condition. J'ai juste utilisé de l'envoi de message. Donc de manière un petit peu plus propre, comment c'est écrit dans Pharo, On sait que true va être le receveur du message, donc au lieu d'écrire true ici, on peut écrire self, c'est pareil. Si vous, lisez la, si vous lisez la définition, vous pouvez voir self et vous, vous pouvez vous dire, ah ben oui, c'est normal, puisque le receveur sera true, donc c est, c est deux, ces deux écritures sont strictement équivalentes. Donc, là, encore une fois, si on regarde de manière visuelle, quand j'envoie le message or avec quelque chose ici à l'objet true, je vais chercher cette définition là de or et elle va me rendre self donc elle va me rendre true celle là quand j'envoie le message or avec quelque chose je vais chercher dans la classe de false qui est false donc je tombe sur cette implémentation là donc je vais rendre alpha et donc c'est bien les tables de booléen que je cherchais à implémenter Donc ce qu'il faut voir, c'est que la solution qu'on a implémentée n'utilise absolument pas de conditions ou d'instruction conditionnelle, comme une boucle explicite. Qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle laisse le receveur décider. Ça veut dire, je dis à l'objet booléen qui reçoit le message, trouve la bonne version, fais ce qu'il faut. Je suis pas en train, moi, de prendre une décision par rapport à ce qui devrait être fait. Et donc ça, c'est un principe qu'on va retrouver un petit peu ailleurs, mais qui est vraiment un principe fondamental. Objet, c'est ça, c'est les heuristiques dont on parlait euh, au début du cours, c'est « don't ask tell ». Ça veut dire « je ne veux pas exprimer une condition, je veux juste donner un ordre ». Et ça, c'est la clé, une grande clé de la programmation objet. Et l'autre, c'est « laisse le receveur décider ». Donc, je donne un ordre au receveur, c'est à lui à encapsuler son savoir et à prendre des bonnes décisions.